Bon, c'est parti. Très bien. Nous accueillons maintenant Christophe qui va vous parler de Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être là. Donc je suis très content d'être là moi aussi et je remercie l'organisation. Donc moi je m'appelle Christophe Benz, je travaille pour le projet OpenFISCA. Donc je vais vous parler comment est-ce qu'on écrit la loi en Python depuis 2011 à peu près. Donc un truc à. Savoir c'est que je suis développeur Python. Euh, J'y connais rien euh, en législation fiscale a priori. Euh, donc, euh, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas pour travailler sur, euh, sur un projet comme celui-là. Donc déjà, de quelle loi est-ce qu'il s'agit On va pas parler des lois euh, des criminels et tout ça. Hein. On va parler des lois fiscales, sociales. Donc ça veut dire euh, les impôts, les aides sociales le monde de l'entreprise, les retraites, enfin tout ce qui structure euh, une société. Euh, et on parle souvent de redistribution des richesses entre les riches et les pauvres. Et donc c'est vrai que c'est un truc qui ne m'intéressait pas spécialement il y a quelques années, mais maintenant je m'aperçois que c'est vachement important de l'avoir en logiciel libre, euh, notamment. Voilà, donc pourquoi on fait euh, de la loi en Python euh, C'est quoi le but donc euh, c'est à cause des polémiques notamment, parce que euh, ben souvent quand, euh, quand on regarde la presse on s'aperçoit que les, les, ben les, les, les députés, les politiques, les journalistes euh, voilà, vont, euh, vont donner leur avis sur euh, quelque chose. Bon là il y a un exemple flagrant, c'était il y a quelques années, euh, le comme quoi, je parle conditionnel, hein, les gens qui touchent le RSA gagneraient moins que les gens qui travaillent et qui touchent le SMIC. Donc, euh, bon, ça a pas mal énervé le, la personne qui a inventé le, le RSA. Donc, le RSA, c'est le revenu minimum euh, euh, social. Donc, euh, bah, il s'est dit, mais c'est n'importe quoi, vous ne pouvez pas dire ça. Euh, moi, je refais mes calculs. Euh, puis bon, bah, finalement, il euh, y a d'autres présentateurs, journalistes qui ont dit, euh, bah non, c'est faux, c'est encore autre chose. Bon, euh, voilà, on voilà, ne comprend rien et on se dit, mais, euh, mais en fait, pourquoi, une fois pour toutes, on ne prend pas la loi et on la met pas en code source on calcule les choses de façon tangible et puis, euh, et puis on n'en parle plus, si jamais c'est faux on fait un patch et puis voilà. Donc ça c'était en 2011 où euh, typiquement euh, bah, la situation n'est pas terrible en termes de logiciels libres on a plusieurs calculateurs donc des logiciels qui qui font des calculs sur la loi parce qu'en fait euh, il en existe hein, mais ils sont dans les administrations, ils sont dans la culture du logiciel propriétaire euh, et euh, quand on est euh, un citoyen, ben, on sait très bien qu'on doit se balader d'un site à l'autre pour faire ses démarches, sur le site de la CAF, sur le site de, de, de l'INSEE, voilà, puis euh, on ressaisit les mêmes informations. Et puis euh, quand on est économiste, c'est encore pire, parce qu'on en a besoin pour son travail, de voir ce qui se passe quand on change la loi, qu'est-ce qu qui se passe si je change le taux d'imposition, qu'est-ce qui se passe sur la population concrètement. Eh ben, on n'a pas les codes sources, on sait pas, donc on est coincé. C'est voilà, pour ça que je dis que ce n'est pas terrible. Du coup, euh, bah on peut se battre pour euh, ouvrir ces codes sources. Il hein, y a des gens qui l'ont fait et qui ont réussi euh, pour un calculateur emblématique. J'en parlerai euh, après, mais euh, c'est le calculateur des impôts. Mais en parallèle, il y a eu OpenFisca. Donc ça, c'est une solution euh, différente. C'est de faire quelque chose en dehors de l'État et euh, en logiciel libre, communautaire, et euh, voilà, donc euh, l'idée c'était, euh, bah, puisqu'on n'a pas accès à ces, à ces choses-là, bah, on va les réécrire from scratch, avec, euh, donc en Python, <rire> qui est un choix très sympathique, donc euh, en logiciel libre, avec une bonne performance, et puis euh, avec, euh, alors j'ai mis pédagogie, c'est aussi euh, pour dire que ça ne suffit pas de calculer, il faut aussi que cette couche-là de la législation transformée en code est une vertu de base de documentation, c'est-à-dire qu'on puisse naviguer dans la loi plus facilement que dans des, des gros bouquins ou des sites comme Légifrance, qui est par ailleurs très bien fait. Mais qui présente la loi sous forme qu'un un juriste sait comprendre. Et quand on est geek, bah, c'est vachement mieux de lire la loi sous forme de fonction euh, qui retourne un résultat. Euh, en fond. Sachant que souvent, c'est pas très compliqué. C'est des additions, des multiplications, des taux, des choses comme ça. Hein, donc, euh, si on peut avoir en plus une interface web qui permet de naviguer dedans, bah, c'est vachement plus simple. Voilà. Donc. Euh Déjà, on parle beaucoup de calculateur, simulateur. Euh, en termes de vocabulaire, euh, c'est pareil. Hein. Un calculateur, c'est un logiciel qui prend en entrée une situation. Donc, ben, euh, vous, vos, votre famille, votre salaire, euh, le loyer, enfin voilà. Et puis, qui, euh, prend, euh, qui passe à travers tout un ensemble de formules, de calculs, des, des fonctions. Euh, a, on peut parler aussi de règles. Il hein. y a la, la terminologie moteur de règles et tout ça qu'on n'emploie pas trop dans OpenFisca, mais c'est un peu similaire et euh, bah, ça fournit en sortie le résultat attendu donc euh, si on a demandé à calculer les allocations familiales ça nous les renvoie si on a demandé à calculer l'impôt sur le revenu ça, ça le calcule alors bon, bah, toute la question c'est euh, toutes, ces, toutes ces formules toutes ces, toutes ces fonctions bah, il, faut, il faut les écrire il faut bien que quelqu'un les suive dans les textes de loi et puis c'est énormément de boulot donc c'est un projet euh, ambitieux, c'est un projet dans lequel il y a plusieurs types de métiers donc euh, des informaticiens, des développeurs, de, des économistes, euh, parfois des juristes et donc tous les métiers euh, ils ont chacun cette petite facette un peu geek qui veut de, de faire les choses autrement et puis euh, se complètent très très bien, ça c'est vraiment agréable de, de marier les compétences. Nous, on suit euh, des sites comme Reddit, Hacker News, on se tient au courant des librairies. Euh, bon, bah, les économistes, eux, ils suivent la loi, ils, ils la comprennent, et ils savent, ils, savent des, des, ils savent ce qui se passe quand, quand un projet de loi est voté. Euh, bah, ils savent ce qu'il faut mettre à jour dans le code source aussi. Donc, on part des textes de loi, on, on en fait des structures de, donc, en code, on peut en extraire des structures de données. Par exemple, là, euh, bon, c'est une petite illustration euh, euh, qui, où chaque point représente une, des formules uniquement dans la sphère des impôts. Euh, chaque point représente une formule de calcul, chaque trait représente une, un appel de fonction entre une formule et une autre, et euh, une dépendance. Quoi. Et puis on voit apparaître des petites, euh, des petites grappes, donc c'est des sous-ensembles, par exemple les crédits d'impôts, ou bien les... bon là j'ai bien évidemment pas entrer dans le détail, mais c'est pour donner l'impression qu'on peut déjà appréhender un peu mieux cette complexité-là, que quand on est en full texte, bah avoir une, une représentation visuelle, c'est déjà plus simple à, à appréhender. Du coup, pourquoi une dernière, dernière approche du projet, c'est pourquoi modéliser C'est quand même, on pourrait se dire souvent, bah c'est trop compliqué, on balance tout, on recommence, euh, voilà. C'est sûr qu'on peut dire ça, mais ce n'est pas forcément très, très avisé parce qu'on n'a pas idée des impacts exactement de, de nos changements. Donc l'idée d'OpenFisca, c'est de mesurer très précisément ce qui, ce qui va se passer si on change quelque chose. Parce que là, la, la, la réalité et la loi sont complexes, parce que c'est parce que comme ça, c'est l'historique, c'est le passé. Et euh, si on simplifie trop rapidement, voilà, comme je viens de le dire, c'est pas très très c'est pas très malin. Donc euh, prenons le temps de bien comprendre l'existant. Voilà. Donc euh, un peu concret, un peu de concret, un peu de code. Évidemment simplifié parce que vous allez bien vous apercevoir que c'est caricatural. Donc l'impôt c'est le salaire fois 0,3. 30% du salaire, vous le payez, on n'en parle plus, et vous avez payé vos impôts. Voilà, donc c'est une fonction, toute simple. Après, on va faire les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est... Euh, enfin, familiales ou pas, peu importe, c'est des allocations. Si vous touchez moins de 10 000 euros par an, vous avez droit à 1 000 euros, une expression ternaire, sinon zéro. Bon... Et le revenu disponible, qui est une euh, métrique euh, assez utilisée en économie, c'est-à-dire à quoi j'ai droit à la fin de l'année, une fois que j'ai reçu mon salaire, que j'ai payé mes impôts, et puis euh, j'ai reçu mes allocations. Donc ça me fait mon revenu disponible, c'est une fonction toute bête. Alors bon, je pense que tout le monde a compris euh, l'exercice. Open Fiscal, c'est un tout petit peu plus complexe, parce qu'on va gérer euh, ce qu'on appelle des entités, c'est-à-dire que la loi euh, ne... La loi ne regroupe pas les personnes de la même façon que quand on parle des impôts, on parle de foyers fiscaux. Quand on parle des allocations familiales, on parle de famille au sens CAF. Quand on parle... Bon, il y a plusieurs manières de regrouper les personnes. On peut vouloir connaître le salaire d'il y a un an, d'il y a deux ans, d'il y a trois mois. Donc, y a, y a, il voilà, y, a, y a des choses plus complexes dans OpenFisca, mais l'idée, c'était vraiment ce que je vous ai montré euh, précédemment. Alors... Une fois qu'on a ces codes sources, enfin ces fonctions, on peut tout de suite euh, faire des choses euh, comme des visualisations, des, où là on retrouve sur euh, toutes ces colonnes des choses qui jusqu'à présent étaient éparpillées dans plein de calculateurs différents qui ne se connaissaient pas, qui ne se parlaient pas. Et c'est euh, un peu la première fois qu'on peut voir euh, la, la, la timeline, j'allais dire, d'un salarié, où on commence par le coût du travail... On voit qu'il y a des allègements sur les bas salaires euh, proposés par euh, certaines dispositions euh, de la loi, donc les, deux, les, les trois premières colonnes. Ensuite, en rouge, on voit des charges patronales et, euh, et salariales. Donc, euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà créé une entreprise, mais euh, bon, vous, vous devez reconnaître euh, les notions. Et puis après, euh, on voit que la personne tout à droite, elle touche le RSA et l'aide exceptionnelle de fin d'année qu'on surnomme la prime de Noël. Et euh, à la fin, il reste le revenu disponible, euh, voilà, qui dans ce cas-là est à peu près égal au, au coût du travail. Mais euh, alors si on ajoutait des enfants, on pourrait voir apparaître des colonnes euh, qui montreraient les allocations familiales et, et d'autres choses. Donc on a sur une vision euh, 360 degrés la situation d'une personne. On peut faire des trucs un peu plus euh, scientifiques, euh, par exemple des graphiques euh, qui comparent les situations célibataires et les situations mariées. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais là, il y a beaucoup d'économistes dans notre euh, communauté qui travaillent sur des Epitone Notebook ou Jupyter Notebook à présent. Donc ça, c'est très, très sympa d'imaginer qu'on peut écrire des articles de recherche ou des, des études d'impact euh, quand on est un conseiller au gouvernement ou, ou, ou voilà, qui, qui veut étudier ce qui se passe lors d'une réforme politique. Ben, j'utilise un notebook, j'utilise OpenFisca et j'instrumentalise, je, je, je crée des graphes, de, et, et ensuite je permets aux citoyens, dans un monde, monde peut-être futur, je permets aux citoyens d'avoir accès à 100% de la démarche, de l'étude, et de la rejouer lui-même sur sa machine, et d'avoir euh, éventuellement une approche de, de contribution, de, de correction, et qu'on sorte un peu de la polémique justement là c'est une carte de chaleur euh, qui a été faite en dehors d'OpenFisca donc OpenFisca on peut le voir comme une librairie euh, c'est euh, une couche de représentation de la loi qui n'a pas d'interface graphique qui a pas... on, on l'appelle et on a les résultats numériques et ensuite on en fait ce qu'on veut donc là il y a un économiste qui a, qui a tracé une carte de chaleur de, euh, en fonction des revenus euh, quelle est la taxation bon. du coup ben on a deux types d'utilisateurs principaux, les particuliers et les économistes. Les particuliers, euh, comme vous et moi, peuvent avoir envie de, de savoir, euh, faire des prévisions sur leur situation à eux, personnelle, avec, euh, avec euh, leur famille éventuellement. Et puis les économistes, eux, ce qui les intéresse, c'est de simuler une population entière, de faire un calcul sur la France entière, avec bien sûr des fichiers de données à la, à la, à la base, puisque... Les fichiers, de, les bases de données de la population existent, mais sont pas toujours accessibles, en, non, elles ne sont jamais accessibles. Pour les, pour justement pour les gens comme euh, OpenFisca, qui est un logiciel libre, il faut être soit chercheur ou, euh, ou faire partie de l'administration. Donc les particuliers, euh, en revanche, comme il n'y a pas besoin de bases de données en amont, c'est nous-mêmes qui rentrons notre situation, on peut créer des produits comme, euh, donc je vais les énumérer euh, avec des captures d'écran, donc le premier, c'est mez.gouv.fr mez qui est un site qui a été créé euh, dans ce qu'on appelle l'incubateur des services numériques de l'État. C'est une administration qui fonctionne en mode start-up, euh, qui a utilisé OpenFisca pour créer un site web qui, euh, qui permet, comme la catchphrase l'indique, de simuler toutes vos aides en à peu près 10 minutes. Vous rentrez votre situation et vous pouvez voir... Si vous avez droit, au RSA, aux allocations, ceci, cela. Donc euh, ça, ça utilise euh, une application web, Angular, peu importe. Et euh, à la fin, il euh, y, y a un appel à l'API web d'OpenFisca qui est fait. Et les résultats sont envoyés, affichés. voilà Donc uh, OpenFisca peut être vu comme un web service aussi. Le simulateur de l'embauche d'un nouveau salarié, c'est une interface, une UI assez euh, sobre, où c'est juste une phrase à trous. Donc on complète mon euh, en entreprise, de tant de salariés, souhaitent embaucher quelqu'un à tel prix. Donc ça c'est le casse-tête euh, number one pour les chefs d'entreprise. Combien va me coûter le, le nouveau salarié si c'est un stagiaire, si c'est un apprenti, ou un CDD, ou un CDI Qu'est-ce que je vais payer comme charge Donc là, en, en quelques clics, il peut... Euh, utiliser la puissance d'OpenFisca pour euh, pour avoir la, la réponse tout en bas mon salarié touchera tant et, et on